Bonjour, je m'appelle Ellie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous créez des pages web de votre site internet en utilisant l'outil Cheetah de Bidor. Ok. Euh, nous avons fait une, une vidéo pré, une précédente où nous montrons comment est-ce que vous créez ou commencez la création de votre site web. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à aller le faire. Et donc une fois que vous êtes dans l'espace de votre site web, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer par exemple sur modifier. Donc une fois que vous avez cliqué sur modifier, il va charger euh, l'éditeur dans lequel vous avez vous allez vraiment faire votre, euh, votre création. Et euh, sur l'éditeur, euh, vous avez, euh, par exemple, si vous voulez avoir un visuel pour le PC, euh, tablette ou mobile, vous, donc vous cliquez sur, sur celui que vous, vous préférez. Donc actuellement, on est sur la version PC. Euh, ici, vous allez voir toutes les pages qui sont sur votre site Internet. Et ici, c'est d'autres fonctions, par exemple, pour... pour, pour pour changer la couleur d'arrière-plan euh, pour changer euh, les polices euh, qui vont être utilisées sur votre site pour euh, euh, ici pour mettre une règle hein, pour, pour mesurer euh, pour bien ajuster. Euh pour cacher des choses ou retrouver les choses qui sont cachées, euh, c'est là. Et bon, éventuellement, si vous voulez aller regarder les tutoriels, ce que nous vous conseillons, c'est vous inscrire à notre plateforme euh, de formation gratuite sur le sujet qui vous montre étape par étape comment est-ce que vous utilisez l'outil pour créer votre site internet ou pour créer votre tunnel de vente. Et si vous voulez avoir un aperçu de ce que vous êtes en train de créer et si vous voulez euh, enregistrer, ici vous avez tous les outils donc en cliquant sur la flèche qui était là donc vous avez tous les outils hein, qui vous permettent de, de, de créer votre site internet ou votre tunnel de vente et vous avez pas mal de fonctions on reviendra sur ces fonctions étape par étape alors donc comment faire pour créer une page vous avez plusieurs possibilités soit vous allez directement prendre des pages qui sont pré créées pour vous par exemple vous voyez c'est des pages qui sont pré créées pour vous, comment est-ce que vous faites pour savoir uh, si ça correspond à ce que vous voulez faire Ici, par exemple, là, vous avez uh, des thématiques différentes. Euh, si vous voulez uh, un fond animé, uh, si vous voulez une page uh, pour que les gens candidatent. D'accord Donc, c'est des formulaires hein, pour que les gens puissent uh, uh, s'inscrire. Uh, pour le faire, vous pouvez prendre, si vous voulez, des, uh, des, des bannières... Uh, commercial, donc vous avez pas mal de modèles que vous pouvez utiliser euh, et par exemple si nous prenons un truc sur okay, une bannière euh, là par exemple et après on peut aussi rajouter une autre bannière on va aller euh, on peut prendre une autre bannière par exemple qu'on peut, qu peut, qu peut rajouter on va aller regarder au niveau du contenu euh, est-ce qu'on a quelque chose qui nous intéresse au niveau du, du contenu qu'on peut qu'on peut rajouter Donc On peut peut-être prendre là, ça rajoute du test. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on qu qu veut rajouter On peut aller regarder. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on aimerait rajouter Alors, si on veut rajouter des tables de prix, celui-ci ceci ne nous intéresse pas parce qu'on est au niveau de la on, on est au niveau de la nourriture donc on va aller chercher autre chose comme par exemple là quoi qu'est ce qu'on peut prendre d'autre alors on descend est ce qu'on veut rajouter quelques témoignages sur ce que euh, sur sur ce qu'on qu fait déjà est ce que si on veut rajouter quelques témoignages on peut rajouter quelques témoignages euh, pour que nos clients voient ce que les gens nous, nous pour que les visiteurs voient ce que nos clients disent euh, disent de nous et euh, si on veut rajouter une autre bannière on peut on peut la rajouter donc, vous rajouter autant de bannières que vous voulez tant que cela correspond à ce que vous voulez euh, à ce que vous voulez faire euh, par exemple on va aller regarder ici alors qu'est-ce que ça présente est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui nous intéresse dedans donc voilà le, la thématique ne nous intéresse pas, donc on peut aller regarder ailleurs alors dans les manières commerciales est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut prendre encore et modifier ok, on regarde on est au niveau de des tout ce qui est on va dire pâtisserie Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui concernent la pâtisserie qui peuvent être intéressantes on regarde un peu on défile on défile ok on défile c'est du c'est du c'est du alors il y a plein de choses hein, que, que vous pouvez il y a plein de choix comme vous le comme vous le voulez comme vous le voyez pardon après c'est à, à vous de euh, de choisir en fonction de ce que de ce que vous voulez faire après il y a aussi la possibilité de aussi la possibilité euh, de créer tout vous-même étape par étape. Donc ça, on le verra euh, dans, dans une dans une prochaine vidéo. Je vais juste rajouter encore une une, une bannière et on va aller choisir un pied de page, un pied de page qu'ils ont qu'ils appellent ici bas de page. On va choisir un pied de page et on rajoute ça. Et avec ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer, double-cliquer ou changer. Vous pouvez changer le test. Bienvenue sur notre site vitrine. Bon, voilà, c'est, c'est un titre sorti du chapeau. Ok. Vous pouvez rajouter des sous-titres. Donc, chaque fois que vous voulez changer un test, il suffit de double-cliquer de double dessus et, euh, et, de et de changer le titre. Si vous voulez euh, la couleur du titre ne vous plaît pas, vous voulez la changer, vous pouvez changer, euh, vous pouvez changer de couleur. Donc, euh, il y a plein de possibilités. Il y a plein de choses que vous voulez faire. que vous voulez faire Si, par exemple, euh, la façon dont les, le test se présente ne vous, ne vous plaît pas et que vous voulez modifier, euh, vous pouvez toujours vous pouvez toujours le, le, le modifier. Euh, vous pouvez... Par exemple, décaler un peu plus, si euh, c'est ce que vous, euh, vous souhaitez. Donc, euh, pour rajouter un peu plus de tests si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez mettre un peu de, un peu d'ombre euh, sur, sur sur la boîte pour le relever un peu plus, vous avez la possibilité de le faire. Il y a plusieurs fonctions que euh, vous avez avec euh, avec avec l'outil qui vous permettent qui vous permettent de faire des choses de ce genre. Uh, donc là par exemple là, bon, on, a, on met un peu on a mis un peu d'ombre dessus donc on peut modifier après comme on veut d'accord si uh, ce que nous avons rajouté ne nous, ne nous plaît pas on peut modifier à notre convenance pour sortir le site internet qu'on veut ça en utilisant seulement les bannières uh, qui sont déjà sur, uh, sur le sur, sur, uh, sur le sur l'outil et euh, si on veut modifier par exemple la photo qui est derrière parce que cette photo au final on estime que ça ne nous plaît pas, on peut aller, on peut modifier, on peut modifier cette photo. Donc, et on peut aller là et, et la modifier. Donc, on ne va pas la faire euh, dans cette vidéo. Mais sachez qu'il y a cette possibilité-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'importer la nouvelle photo que, que vous voulez. Et là, vous l'intégrez, vous, vous la changez. Donc, j'espère que cette présentation vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur l'outil, comment l'utiliser pour développer votre business, nous avons créé une formation spécifique pour ça. Cette formation elle est gratuite euh, donc tout ce que vous avez à faire c'est de cliquer sur le bouton euh, qui est sur cette vidéo et vous serez dirigé sur la plateforme et si vous avez aimé si vous avez aimé cette vidéo likez la partagez la et on se trouve on se retrouve dans une prochaine vidéo